Salut tout le monde, aujourd'hui donc on va réagir euh, à QP donc euh, donc franchement ça a l'air d'être un bon truc on me l'a conseillé genre depuis pas mal de temps déjà donc euh, on va voir ce que ça donne. Euh, si c'est bien, donc je vais vous mettre le lien dans le commentaire. Même si c'est pas bien, d'ailleurs, je vais vous mettre dans, dans le lien dans le commentaire. Je raconte que de la merde des fois. Mais voilà, donc n'hésitez pas à liker, à, à partager ça, fait extrêmement plaisir. Donc on va commencer. Pardon. Donc, ok. Le mec, ça, genre noir et blanc. On dirait vraiment le tétan, Le Téton. On dirait le Téton colossal. De Avec... Le grand terrassement va commencer. Non, je... <rire> ok, donc là on commence chapitre. 3. Donc là il y a une meuf qui perd son ballon. C'est une gamine. Le coup il saute, ok. Wow. Ah la détente. Wesh oui. <rire> C'est Michael Jordan le bail. <rire> Tiens. Merci. Ah uh, uh. <rire> oh, la. Wow. Oh. Oh j'avoue je comprends qu'elle est par. Elle est pas, hein. ah, les Allez, souris. ça se brosse plus, là, pleurer. Par ici, s'il vous plaît. Hein? Un nouveau employeur. Oui, il a été choisi pendant. C'est une meuf, c'est une meuf. Non, un gars. C'est une meuf. C'est un gars. Meuf Mec <rire> Oh, il est dégoûté. <rire> Femme Ah oh, ah, non, encore un mec! Portant dans toutes les stations service, il y a au moins une meuf canon. C'est parce qu'ici il, a... qu il y a que des idiots la dernière fois, ils nous ont ramené un gay. Ah, ah, ah, ah. Pour exemple, ce couchant là. Couvert de sueur. Le gros. Hey Noguchima! T'avais pas dit que t'allais faire du sport? C'est quoi ce bide? En fait, j'avais commencé, mais dès que je bouge, mais dès que je bouge un peu, j'ai un petit creux. Et aussi hier soir, je mange beaucoup de sauce. J'ai rempli la soupe. Oh putain! Ah, oh, les mecs, ils sont je en train de se demander, mais wesh, ouais, c'est quoi ce mec? Ah, la sueur! Arrête! Vous les sécher? Eh sinon, comment il s'appelle le type qui a commencé il y a 3 jours Kotori. Quoi Kotori Encore un type FK, nom bizarre. Et il est où On pose et il fume sa clope derrière la porte. Bien, je vais aller lui toucher deux mots. Expliquer la... <rire> lui expliquer la hiérarchie ici. Eh, hey, Kanshi. Eh, hey, Kanshiro, eh. Hey. Oh, je peux. Alors, après avoir vu ma tête... Je vais te dire mon nom. Je, sais, je suis Yamuka, Yamaoka. Bizarre. Yamaoka Kenshi. Il n'a pas dit le, le gâchero. Ah, c'est bon. Il dit où hein? Il flippe pas moi. Salut. Bonjour Saburo. Oh Et nous, alors Tu nous appes Hé Oh les films que tu m'as passés sont trop Les films que tu m'as passés sont trop bas J'ai pas dormi toute la nuit mmh. Ah putain ah, ah oui La collection, les décassettes là Prête-moi d'autres Bien sûr Tu peux compter sans moi Tu sais où est Kashiro Là-bas Le mec est blasé, il comprend rien Qu'est-ce que t'as dirait que t'avais un fantôme. Laisse-moi seul tu veux. J'ai apporté le costume dont tu m'avais parlé. Hein Quel costume Crétin je t'ai déjà dit qu'on est à.. Attends, attends, excusez-moi. J'arrive plus à lire ça un truc nouveau. Crétin, je t'ai déjà dit à la fin du mois, et il y a un concours de cosplay. Les mecs, ils ont des têtes de Yakosa, ils font du plus play. Il y a une petite coupure d'isolé. Et le thème de cette année. C'est Kaman Red. Et là, une tourne, un truc bizarre derrière. Matt, c'est le tien. Bien, non Un guerrier. Un guerrier, un guerrier shooker. Ah, genre un truc de catcher c'est ça Un guerrier shooker. Et je vais devoir mettre ça. Et toi Je suis autoco. Eric qui le fait tout robot de la peinture. Donc en gros. Tout robot s'habille en caméra. Tu fais Okomo Toko. Par contre moi. Eh hey, C'est bien ça. Bouffon. C'est de C'est une Ils sont en train de se battre. Il veut pas mettre son costume ce matin. Là j'ai le tien. Celui de Tarot, le gaucher. Et aussi l'autre mec là, le quatrième euh, costume, je vais le ramener. L'autre type. Quel autre type Celui il y a 4 jours. Hein En fait, à sa place, il y a un nouveau. Oui, il est là. Hein Oh Mec, il flippe grave. Attends. Coco, hey <rires> -co -co Kotori, c'est Eshida Kotori, ça beau? Tu le connais? Mais t'es con ou quoi? Bien sûr que je le connais, c'est Kyubi. Rappelle-toi quand on était au lycée, au lycée Banten, ban ban <rires> au lycée Banten, il y avait un monsieur, il y avait... non. Il... Il y avait un monsieur très très grand, tu te rappelles Un monstre appelé Kupi. Un jour il est venu chez nous et il a massacré les troisièmes. Quoi Kupi Hein Hein Hein, hein Car... Non, c'est la fin Il est trop bien ah, La suite, la suite, la suite, la suite. Heureusement j'y télécharge du tout. Bref. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos réactions à des animés ou à d'autres trucs. Donc, ça, ça ferait extrêmement plaisir. Donc, voilà à tout le monde. Bon, moi, je vous dis ciao.